S'il vous la Amen, S'il vous plaît, la la deuxième je vais vous la que vous avez mon thème là Conscience là et que non. C'est que vous le thème. et dit que que vous dit que vous avez dit que vous dit que vous que dit que dit que dit que dit que dans tango le tape L'iloba mon la la bande la bande la bande. de la je suis au Kobo, moi, le Zambé, moi, le Il est ressuscité des morts. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Michel, chapitre, chapitre 2, verset 13. Malaki, mon sato. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, de plaire et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Amen. Amen. nous Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Na Car ben, nous sommes là pour écouter ta parole. On a besoin de ton Esprit Saint. Il débit jusqu'à la fin. Je, Je me pose contre toute influence. Na Kolo, Tout ce qui ne confesse pas la scène de Christ Oye, so, la, bo Christo, te soit ni le sens de sang Laisse que ton ancien nous couvre. Et c'est lié. Et partout dans le monde on est en train de nous suivre. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Prenons nos places à pour la gloire de Dieu. Le thème qu'on doit parler avec vous, voici encore ce que vous faites. Alléluia. Voici encore ce que vous faites. C'est ça le thème qu'on doit partager avec vous. Alleluia. Mais quand vous regardez Alleluia. les thèmes, Alleluia. il dit Voici encore Alleluia. ce que vous faites. C'est-à-dire. Avant, il oh, y a quelque chose. Et, et maintenant, c'est la deuxième chose. Alléluia. Ah, c'est comme ça. Okay. Malachi dit, voici encore ce que vous faites. C'est-à-dire, il avait constaté quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, lui n'était pas content. Qui n'était pas content, c'était l'éternel. Hallelujah. Et il dit, mais voici, vous entrez découvrir l'autel de l'éternel par des larmes. Vous entrez de pleurer. Vous entrez de gémissement. En sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes. Et il ne peut rien agréer de nos mains. Alléluia. Bien-aimé. Oui. J'ai eu le temps de prier Dieu oui. pour qu'il me donne quelques réponses à ce qui se passe. Oui. Et voici la réponse que Dieu me donne. La réponse que Dieu me donne, il dit Voici ce que vous faites. Voici encore ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on tente de faire On vient de couvrir l'arme à l'hôtel de l'éternel. On tente de pleurer. On tente de faire toutes choses. Oh, en ignorant les choses. Que nous devons faire oui, ce qu'il devait faire, ce que vous devez faire, oui, ce, que faire ce que nous devons faire et ce que nous devons faire. Alléluia. Oui, Pour plaire. Oui, regardez oui. l'arme. Alléluia. Oui, et quand on plaire, oui. ce sont des réalités que chacun il regarde ses intérêts. Oui, et vous savez, il y, y a une chanson. Oui, à, oui, cette oui, chanson oui, à cette taille, on a Rabbi Olobini. Pour oui. ma vie. Et quand vous mettez cette chanson, oui, oui. vous risquez même de faire des éditeurs ici. Oui, oui, oui, oui. Tout le monde oui, est rabi. Oui. Rabbi. Rabbi. Rabbi. Rabbi. Mais qu'est-ce qui se passe avec Rabbi? Mais écoutez, ainsi dit l'éternel. Oui, oui. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Il y a dans la vie, ce qu'on appelle les préalables. Et ce que vous devez savoir, avant de venir vous faire reprendre votre âme, arme, l'arme au l'hôtel, que si je pose la question, chacun de nous, vous le comprenez que on a des problèmes. Et si on laisse le problème à dire, on risque même pas de sortir. Nous demeurons toujours ici. Chacun son problème. Et c'est là que tu, les gens qui ont converti à son temps, ils comprenaient les, les, les chassons dans les rabios, au Lobinini. Et quand vous faites ça, même les païens, quand il écoute cette saison, Mais vous voyez que c'est compliqué, même à l'intérieur, quand vous tout le monde. A fait... Ça, c'est la bonne chose. Oh, le rabbi, pour qu'il parle, pour qu'il répond. il y a les préalables. Et ces préalables, qu'aujourd'hui, je vais apprendre à chacun. Pour qu'il ait la connaissance Et à la prochaine Ne faut jamais déranger Rabbi Oh Rabbi Il est fidèle à sa parole Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Rabbi reste fidèle Dans sa parole Il dit à Pierre Si vous m'aimez, Mettez ma parole en bras Alléluia Mais aujourd'hui nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais ce que nous voulons, que Rabbi, il réponde à nos préoccupation. Dis d'abord Amen. Amen. Non, je n'ai pas écouté. Dis d'abord Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux cramer d'abord pour la gloire de Dieu? Pour que tu manifestes réellement que tu es là. Rabbi. Rabbi. Oh, c'est une belle chanson là. <t 'en> Alléluia. Mais la Bible m'enseigne beaucoup de choses. <t 'en> J'aime bien qu'aujourd'hui, vous me donnez votre oreille. Là où il écrit, tu dois écrire. Pour que je vous donne la richesse que dans ta vie ne doit pas faire partie. Parce que le bien de ce monde, aujourd'hui, tu peux l'avoir, demain, tu peux le perdre. Prenez dans le Luc chapitre 16 verset 10. J'attends d'abord qu'on fait Lique chapitre 16, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui est fidèle dans les moindres des choses. Il est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. dit d'abord Amen. Non, je ne pas encore dire ça. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Dans des petites choses, si tu n'es pas fidèle, N'attendez pas que de grandes choses. Vous serez fidèle. Demandez à celui qui est à côté de toi. Es-tu fidèle à des petites choses je veux que tu le demandes, tu peux encore demander, demande, demande de lui je vous, tout hein, tout je tout vous tout regarde non, secrétaire, demandez celui du vous qui demande lui, je vous je vous regarde, regarde demande le protocole, tout la ah, régie, demandez vous est-ce que tu es fidèle et petit tout puisque cette parole, ça peut à vous révéler. Alléluia Amen Dans les petites choses Est-il fidèle yo, ça, Et la Bible dit Bongo, Bibi, Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses so, yo, ça, les campagne, Comment tu seras fidèle dans les grandes choses bon, bon, C'est un partage même Alléluia Amen. Dans la vie Dans la vie ce que vous devez savoir, Oye, soyez fidèles dans les petites choses. Na, mike, mike. Les grandes choses na, et les petites choses. Na, Ce qui arrive avant c'est y a les petites choses Amen. Les petites choses, c'est ce qui arrive avant. E et les grandes choses arrivent après. De Demande-moi -demande pourquoi. Juste puisque tu étais petit et tu es grandi tu es grandi pour devenir grand. et tu es tant fidèle personne qui n'a créé comme ça, il est né grand Tout son a commencé dans le pays et pour être grandi et aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes c'est là que le principe de la loi de Nature, tu es à son plan il commence à des petites choses. pourquoi pour voir pour <hollow> de quoi toi tu es fidèle et de quoi tu es fidèle, de quoi tu es juste et de quoi tu es juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici encore ce que vous faites. Ici, je vous fais d'abord. Je vous fais d'abord ce que vous devez aussi faire et ce que vous avez l'obligation car c'est la parole de Dieu gloire à Dieu est-ce que tu as déjà posé quelque chose Est-ce que tu es fidèle aux petites choses dans, dans tout le plan de la vie. Dans tout le plan, on doit te connaître, tu es sur rien. Dans des petites choses. Mais regardez, dans des petites choses, choses. quelle est ton attitude Dieu, Zan. il vous a Commencé à tester. Il a commencé à vous observer. Il a commencé à faire ça. Il y a des petites choses. Regard... Dis à celui qui est à côté de vous. Dieu commence à te regarder dans des petites choses. Alléluia. Tu vois que des petites choses. Après avoir vous regardé, voilà ce que lui a tenté de dire, Écoutez maintenant les choses que Dieu veut parler. Je veux dire que Dieu parle à moi. Dieu parle à moi. Non, non, parle encore très fort. Dieu parle à moi. Vous qui êtes en train de me suivre partout dans Je le monde, Dieu dit <cười> <"S 'étonne> Soyez fidèles dans des petites choses. Et il sera que vous serez aussi fidèles dans les grandes, grandes choses. Soyez juste dans des petites choses. Et dans les grandes choses, il sera aussi juste. Mais écoutez maintenant Dieu veut nous parler de Et que chacun qui nous voit réellement, si c'est le massif, ce que Dieu dit, Il <mérite> m'a. <mérite> ou ce qu'il lui dit, reste que la vérité, <mérite> prenez dans les livres de Malachi, <mérite> chapitre 1, er <mérite> verset 6 à 7, <mérite> écoutez ce que la Bible dit, <mérite> un fils en nom son père, <mérite> un serviteur, son maître, si je suis père, où est l'on est qui me dit, si, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'éternel des armées, à vous les sacrificateurs qui me prises mon nom et qui dit en quoi avons nous me écoutez disons qu'en somme dans le verset 7 vous offrez si vos hôtels, les aliments et vous dites en quoi avons-nous pour faner cest la table de l'éternel à Méprisable. et bébissami d'abord pour la parole de la, la parole la à la à la que à la ma parole à la parole à à la voici que la la, la, la, la, la, la il y a les mots. Il est a les mots. Il y a les mots. Il y a père mots. père. y a les a les mots. Il y a les mots. père a Alléluia, est-ce que les gens qui connaissent que à Dieu est père, est-ce est que vous connaissez que Dieu est père, il oui. dit réellement, oui. si vous le pouvez aussi le connaître, oui. et dit il un fils, oui. en nom de son père, oui. un serviteur, oui. son oui. maître, oui. Quand on dit un fils, on son père. Est-ce que vous savez comment vous nous dites? Alléluia. Amen. Tu connais l'honneur? Est-ce que vous connaissez l'honneur? mais des fois je comprends les choses ça c'est quand même je me comprends très bien vous savez quand on dit un fils au nom de son père mais il faut savoir quel fils c'est à dire il y a beaucoup de gens qui sont très impolis vis-à-vis -vis de leur père biologique vis-à-vis -vis de ses parents et il est difficile d'honorer à Dieu Puisqu'il était un poli déjà son père, ou à ses parents. Puisqu'il est impoli <muchin> vis-à-vis de ses parents, <muchin> depuis que tout ce que vous pouvez lui dire, <muchin> ça ne <muchin> peut pas quand même comprendre. <muchin> il dit, <muchin> puisque là-bas, actuellement, <muchin> <muchin> il n'a même pas idée que même son père il dit, <muchin> même <muchin> sa mère il dit, <muchin> non, <muchin> elle n'a même pas besoin de <muchin> ça, <muchin> elle <et muchin> le comprend comme elle <muchin> <muchin> <me> le comprend. <muchin> Écoutez, moi je suis un pédagogue, je fais la pédagogie, je aussi avoir à faire des choses. Et dans la pédagogie, on dit, on sait qu'il a faire la pédagogie psychologie. Il y a un de la psychologie oui, pour voir. On ta. reconnaît la famille Marie. par les enfants. Les quand les je vois l'enfant comme la manière arrive à l'école, je comprends comment sa maison se trouve. Et c'est la, la même chose. La maison, Et quand je vois l'enfant, je peux comprendre son éducation vis-à-vis de ses parents. Alléluia. gloire Si un fils moine tu connais que non oui, je comment je peux honorer mon père oui, non, de. si réellement Dieu, tu honores tes parents, tu honoreras aussi Dieu. O Mais les difficultés de. que nous nous avons, La. comme La. beaucoup sont impolis, vis-à-vis de ses parents, il est difficile La. De, La. de comprendre, d'honorer celui qui ne voit pas. Alléluia. honorer La. vos La. parents. La. La. Alléluia Amen Ici c'est Dieu qui dit ah, sans, zolo, bah. Si je suis père so zata, Où est l'honneur Alléluia Est-ce que vous connaissez quand même là Je sais les gens qui doivent bah, Qui savent très bien faire l'honneur Ce sont les militaires Alléluia Est-ce que vous connaissez dans la, dans, dans la nature Les gens qui c'est donner l'honneur. C'est les militaires. Et ils donnent l'honneur. Vous regardez comment on donne l'honneur avec notre chef de l'État. Et partout dans, dans le monde. monde. Alléluia. Amen Est-ce que quand le chef de l'État il entre, quelqu'un peut entrer encore Posez la question. Alléluia. Amen. Dans tous les je pense que vous regardez aussi. Quand lui il rentre, tout s'arrête. Est-ce que quelqu'un, on peut voir que là où le chef de l'État est entré, et les gens sont assis, assis qu'est-ce que les gens ont fait quoi Tout le monde ne fait quoi. se mettre debout. C'est énorme. Et ça, à sa moto, à la moto. alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour Dieu, même dans l'église, même le, le, le modérateur, il se sent cette résistance. Yôka, peko, il dit pour Dieu Levons-nous. Il y a des autres exemples. Il y a des autres téléphones. dans l'église, est-ce que celui-là, il est poli Est-ce qu'il respecte ses parents Il ne faut pas faire étonner. Tu le comprends réellement. Celui-là, peut-être aujourd'hui il est il à son âge, la la foule mais quand il était, quand ses parents étaient là, non, il n'obéissait pas à Dieu. Il est vivant! Il est si je suis père, où est l'honneur qu'il me faut pour moi? Quand on dit en français, qui me dit, quand tu c'est un devoir, devoir, je ne pas aimer ou faire quand on donne les devoirs aux enfants c'est-à-dire quoi tout le monde yonso, a l'obligation Alléluia. le devoir des fois, on ne choisit pas quelqu'un quand on donne un devoir pécher, fois, à tout le monde il, il doit le faire l'église c'est la moindre chose soyez poli Alléluia. Hey, ne faut pas venir injurer vos, vos parents ici. Non. C'est-à-dire, bah. quand on dit, mets-toi debout. Tu dois s'élever. Et si tu ne s'élèves pas, si pas, je comprends vraiment tu viens de quelle famille Alléluia. Et de quelle famille, quelle est attitude, comment tu étais impoli jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce <rire> que tu Alléluia. Hey, je regarde quand même les gens qui sont polis en et son qui sont J'attends que l'on tue à calme encore une fois Le ménage n'est pas pour toi C'est pour toi que tu es à calme encore Il est vivant Il est ressuscité des morts Mais mont. écoutez, mais pourquoi Je veux que le régime revienne Pourquoi il dit ça en Comment on peut connaître l'honneur Il dit réellement si je suis père où est le nom qui me dit si je suis maître où est la crainte qu'on a de moi dit l'éternel des armes sacrificateur qui méprise mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom bien aimé vous voyez, quand les gens viennent à l'église ça c'est le lecture simple les gens voient quand ils viennent à l'église ils voient chez le pasteur quand les gens viennent à l'église ça c'est l'incaricule ils viennent voir le, bas, le pasteur non et moi, Nangai. et vous, Nabino. nous sommes venus, devant qui, Anan. Ah. devant qui, Anan. non non c'est pas encore Iposo Iposo vous êtes venus devant qui, Anan. tous nous sommes venus devant Iposo qui, Iposo Anan. devant Dieu, que Dieu vous bénisse, puisque vous connaissez, mais il dit, je veux que vous le verset 7, il y a quelque chose que je vais vous parler mais comment on peut donner l'honneur voici maintenant ce qu'il dit vous offrez sous hôtels, les, les aliments impis tu vois les parmi les politesses. le fait de manquer de l'honneur de, de la personne. vous savez oui, oui. si quelqu'un n'a pas d'honneur de toi il ne peut pas aussi donner mais quand il donne si il ne donne, pas, il donne un, bon, comme il veut à faire ça. vous savez quand même celui qui a l'honneur il sait la manière de dos. Sa vous savez comment vous êtes ici? Bon, bon, le quoi, bon, combien les gens qui sont à l'hôpital? Incapable même de soulever. Même. Incapable même de taper. Quand vous écoutez même juste l'examen qu'on le demande pour le faire. Que il peut vendre même les assiettes, ma même te, des lits, de même tout ce qu'il lui a. Et vous ça ne même pas arrivé à les 10%. Est-ce que vous me comprenez Il y a des gens qui sont à l'hôpital Malade. Malade Il était très belle et plus que Très beau peut-être de plus que il vous Il peut besoin de moyens moyen. Mais là où il est Il est incapable même de de, de taper les mains, mains. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce que moi et vous, on soit à bon sang C'est une grâce. Ça, tu connais ça Oui, bien moi. Je ne sais pas peut-être. Est-ce que tu connais que c'est un miracle? Même tu n'as rien. Ta, Mais le fait, t fait, fait que Dieu t'a donné. Le il vous a donné la force. C'est-à-dire, il vous aime. Il vous aime. Dis à celui qui est à côté, Dieu vous aime. Dieu vous aime, mon frère. Dieu vous aime. Il vous aime. Et il nous aime tous. Combien des serviteurs de Dieu? Aujourd'hui, ils sont dans des prisons. Ils sont dans les hôpitaux. Ils sont arrêtés par des services de l'intelligence. Et peut-être il était innocent. Est-ce que vous croyez que Dieu encore te préserve? Est-ce que ce n'est pas son amour? Il y a beaucoup de choses. Mais quand nous voulons faire manifester exprimer l'honneur vers Dieu oh, oh, c'est compliqué mais écoutez moi vous savez oui, laisse moi de vous dire quelque, quelque chose on doit connaître les gens bah, qui craignent Dieu oh, qui, qui aiment Dieu oh, bah, et à travers quel alléluia et quel pour connaître quelqu'un Dieu. Il veut Dieu. Il honore Dieu. Tu vois, par quel moyen Par quel moyen Alléluia. Mais laisse-moi de vous dire. Je vous dis encore la Bible. Dieu, il est représenté. Par ses serviteurs ou faux non non, vrai je veux que je veux en non, non, moi, tu non. Non. Non. Non. -on, mais regardez Ma si, la si tu dis vrai <rire> c'est réellement c'est ça Et je ne sais pas comment tu dois me faire est-ce que réellement tu sais que tu dis c'est vrai Nos que Dieu si es est répété par ses serviteurs non non je pose la question est-ce que tu connais ça tu connais ça? Ah, eh. ça c'est moi je me tu okay. tu connais ça? Yo, ça c'est une question oh, est-ce que tu que oui, papa, papa, je je je me celui qui a connu? tu connais que Dieu répondait pas ses serviteurs? papa tu es bien <messence> to, je sais que toi tu donnes, moi, je pense que chacun a donné moi sa réponse. Oh, Alléluia. Mais regardez, quand les gens, comme ils ne savent pas qui Dieu est représenté, Yo, voilà, bah, et biten, oh, et les conflits de fidèles, oh, oh, ok, c'est... Le fidèle avec les serviteurs. Vous savez ce conflit Posez-moi la question. Quel est, quel est le, le conflit Le fidèle il dit ceci. Le serviteur, il devient riche. Nous devons pauvres. Et quand on le donne, c'est eux qui deviennent riches. Et nous restons pauvres. Euh, ça ça c'est le principe. Et quand on le donne, des fois il vient à pied. Après quelques temps, il commence à véhiculer, avoir des biens, avoir des maisons. Et nous nous restons comme ça. C'est comme ça. Alléluia c'est ça que vous dites non <hazard> <-tan> et <dire> souvent les théâtre que vous mettez là on voulait on a fait ceci, vous regardez le fidèle ils sont là ça, ça, ça c'est comme ça c'est correct je connais nom de pasteur. a oh. commencé a Regardez aujourd'hui. Ah Je le connais. Très bien. Je le connais. Mais j'ai posé la question à Pasteur Khalid. A autrefois. Vous me voyez ou vous me connaissez Je le posé la question. Moi avec lui. Vous me voyez ou vous me connaissez Pasteur, tu avais répondu Tu avais répondu quoi Alléluia. Effectivement, quand tu as approché comme assistant d'affaires, maintenant c'est la réalité que tu m'as vu. Et c'est que tu me connais. Oh, oui, oui, oui. Est-ce que c'est la même chose Et ça c'est-à-dire quoi Vous me voyez Mais vous me connaissez pas Est-ce que tu me comprends Le fait de me voir Et de me connaître C'est des choses différentes On a commencé Oui, on a commencé Mais toi tu m'as Mais tu me connais. Alléluia. Amen. bien aimés vous devez savoir que oui. Dieu est invisible, oui. mais représenté oui. par ses serviteurs. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec oui. moi? Oui. Mais si vous ne faites pas égard avec oui. le serviteur, mais c'est-à-dire, automatiquement, non. je comprends ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Il dit. Il dit ceci. Voici encore ce que vous faites. Vous offrez si mon hôtel, les animaux bides. Et vous, dans quoi d'avant nous profaner? En précisant la table de l'Éternel est méprisable quelqu'un qu n'a même Jonas, pas peur de donner l'homme de Dieu quelque chose qui ne donne pas honneur honneur c'est-à-dire quoi les gens croyaient qu'avoir honneur c'est donner beaucoup non on donne selon ]line. les capacités Il於 selon le moyen aller au delà ce n'est pas une bonne chose ça c'est même ce tuer on donne ce que Dieu vous donne. Mais la manière que toi tu donnes, le le pas la pas. manière que tu parles avec les hommes de le Dieu, la, la manière que tu fais avec les hommes de Dieu, pas. Pas. Pas. Ça. Dieu ça. Ça. Ça, ça, ça ne correspond pas. Dieu plaît. Dieu est plaire. Puisqu'il y a beaucoup de choses que Dieu est quand pour être dans la joie il sera la joie quand ses serviteurs il sera dans la joie. Mais les conflits que nous avons les fidèles disent non mais quand tu donnes beaucoup il devient riche. c'est toi qui rends les gens riches. Alléluia Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit à Abraham Je bénira ce qui te bénira. Ce n'est pas ça la parole Et de Dieu. Mais est-ce que vous connaissez ça Alléluia. Amen. Vous savez, oui, oui. pour l'œuvre de Dieu, pour de comprendre que les gens qui sont convertis. Vis-à-vis -vis de leurs serviteurs. Qu'est-ce que vous comprenez oui. Faire. l'homme de Devenez. Regardez tout le monde. Vous le connaissez vous, vous le connaissez non. Vous le connaissez bon. Depuis l'année a commencé. Papa, où t'as vous les dit Regardez, qui l'a béni Je suis aussi à Pamboli. Regardez moi, je suis à mon nid. C'est un peu de temps, tu es dans Vous, vous l'avez béni Aussi suis à Pamboli qui vous est en train de se faire. Regardez d'abord, Caméramène, prenez-lui. Caméramène, il gros plan. Vous aussi qui me suivez partout dans le monde. J'ai dit même à un ami. Il dit non, pasteur. Oui, pasteur. Je te suis chaque jour, Nan, la, Bambi, tu me suis chaque tu, jour, tu suis le message gratuitement, si tu ne donnes rien, au, mais... il commence à rire, t es t es. vous êtes là, Na, yopo, t t vous, vous, vous suivez oh. aussi gratuitement, pour suivre ça, il y a les moyens qu'on a donné. Pour qu'on me voit ça, la <géméliques> caméra pan. on a acheté. Matériel. De la, la, on a acheté. Y a la télévision. On a acheté. Et tout ce que nous le faisons, on a acheté. On a acheté. Son là, mais, <géméli> mais vous faites quoi pour eux? La Bible, la Bible dit, dit Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que tu ne vois pas. Et pas. vous, vous avez celui qui est à côté de vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'avais dit à l'église. Quand tu vois un homme de Dieu, je vais dire quoi? Si vous voulez le bénir, il so faut passer par passe pas pas où? où? Je vais dire quoi? Il faut passer par où? Il faut, il faut venir pas chez là. moi? Panangai, je, il faut venir chez non moi? Panangai, Mais il faut passer par où? Allez-y! Mais je vous envoie d'aller! Vous n'allez pas! Mais c'est ça les mêmes personnes! Quand le pasteur, il commençait à prophétiser ou de faire des pètes Vous voyez Le faux serviteur. Oh c'est toi qui se fait compliquer avec Satan pour rendre le serviteur, le faux serviteur. C'est terrible, c'est quoi vous êtes là. Montez-moi vos téléphones. Montez-moi vos téléphones. Montez Téléphone Montez Soulevez vos téléphones là. Non, je veux que vous soulevez vos téléphones. Je veux que tu soulevez ton téléphone. là Regarde le téléphone. Regarde le téléphone. Oh, dans vos téléphones là. Vous mettez les y? Les unités dans vos téléphones téléphone, vous vidéo, mettez vous téléphone, le méga, la méga, la méga la dans vos téléphones téléphone, vous la la me faites beaucoup de choses ma mais regardez le téléphone de ces vitesses je téléphone, même téléphone. pas regardez vous êtes là la vous me, me l air l air. suivez là-bas depuis l'année a commencé J'ai même pas eu les unités mais dis-moi non tu peux me contredire. tu m'as envoyé les unités c'était comment Par de quel de numéro Alléluia Amen. Alléluia Et quand je t'appelle Je, je t'appelle par quel moyen Par quel moyen Alléluia. Mais quand vous m'appelez, sur le ma téléphone, téléphone, ne fonctionne pas. Toi so, so, tu seras content. Yo, et papa, y et tu as attends qu'il doit m'acheter le téléphone. Si, si, vous, vous, vous voyez, quand les gens voient le fidèle sort, il y a des mille fidèles. Les gens disent oh non. Le pasteur est riche. Es oh non non, puisque les gens, ils ont confié avec les hommes de Dieu, les fidèles, les fidèles, c'est eux-mêmes qui ne veulent pas que les serviteurs soient bénis. Et comme ils ne veulent pas, Dieu, il dit même, vous fermez les portes, le ciel sera ouvert. Alléluia! Alléluia Bien aimé Si vous honorez Dieu Honorez ses serviteurs Ne veux pas pleurer ici Quand tu n'as pas encore commencé là-bas Ce sont les préalables Les préalables Liboso Est-ce que tu me comprends Si tu te souviens Tu te souviens Aux hommes de Dieu Si tu te souviens à Dieu Alléluia. Et Il dit à Abraham. Celui qui te bénira. Moi je bénirai. Et je me souviens encore. Là où j'étais quelque part, je fais un séminaire. Cet séminaire m'a coûté beaucoup. Et quand m'a coûté beaucoup, j'étais obligé même de vendre le téléphone que j'avais. Quand je vendais le téléphone, vous savez ce qui était arrivé. Il y a une soeur. Ils l'ont regardé. Non, tu n'as pas un téléphone. J'ai dit non, non, non, non, pas le téléphone. Vous savez ce qu'ils ont fait J'ai reçu plus ou moins 15 téléphones. Que les fidèles, ils ont venu déposer. Comme toi, tu n'as pas un téléphone. Nous, on se a pas un téléphone. Mais j'ai dit, quelle fois vous savez, sur nos cœurs, <rire> Adam Matim, nous n'aurons pas les inspirations. Vrai ou faux. Non, vous direz qu'il soit comme ça. Si nos cœurs <rire> n'ont pas la paix, nous n'aurons pas les inspirations. Pour avoir l'inspiration, je dois avoir des bonnes conditions. Alléluia! Ils ont déposé des téléphones. <rire> Quand je le téléphone, je commence à prier à Dieu, mon Dieu, souviens-toi, ce que moi j'ai besoin, ce n'est pas ça, mais toi tu connais ce que j'ai besoin, mais ces gens, par les actes de la foi et les actes d'obéissance, il y a besoin de le connaître parce qu'il a mangé. Savait... Non, aujourd'hui c'est non. Et, et il vient à l'église. Vous venez faire quoi à l'église? Pour pleurer. Pour Dieu. donne moi pour, pour, pour, pour vos intérêts. Sans connaître l'intérêt de, de Dieu. Ça, la Bible dit. Cherchez premièrement. C'est qui est de Dieu? Oui, et je priais. Pei, Quand je priais, Dans le Seigneur fit fidèle. Alléluia. Amen. Et parmi les gens qui ont fait cet acte, et, le, la la la le Seigneur a fait grâce. Leur vie n'est pas encore le même. Il est vivant. Il est ressuscité. Et je priais Dieu. La et, la et Dieu m'a rassuré voilà comment Dieu nous bénit Dis d'abord Amen Amen. comment Dieu nous bénit je priais Dieu un certain dimanche Seigneur c'est pas aujourd'hui hein le téléphone qui a commencé au Congo nous on a commencé est-ce que tu comprends quand même? Ce n'est pas que j'ai commencé chez toi. J'ai commencé quand le téléphone a commencé au Congo. Nous avons été déjà là. Toutes les étapes là, on en a déjà vu. Mais vous savez, je priais, Dieu. Dieu me dit, je donne le téléphone aujourd'hui. <vibre> Mais tout ce monde là. Ils ont venu déposer téléphone. Le téléphone qu'ils ont déposé, ce n'est pas ce que moi j'aime. Mais comment j'aurai le téléphone Il y a une soeur. Il est venu, elle est venue. Elle dit, pasteur, là où moi je suis, je suis touché. Je suis touché pour que je amène le téléphone. téléphone. Mais donne-moi simplement un geste. Sandra, bon et cette geste-là, bon moi-même, je sais ce que je dois faire. Ma et Dieu me bénit. Et, et lui aussi, il est venu déposer et les et téléphone et que j'avais besoin. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Bien, bien, bien, bien, bien. aimé j'ai vu le téléphone j'ai dit oh Seigneur tu m'avais confirmé aujourd'hui j'ai reçu le téléphone chercher l'argent chercher l'argent comme le fidèle n'aime pas que nous ayons l'argent il y a un Amen. si tu aimes que moi sois béni vous savez la première chose tu dois me dire ce que toi tu fais ce là si tu m'aimes, <laughs> que moi je sois béni, tu commences à me dire ce que toi tu fais. Moi je parle avec mon pasteur. Ce que je fais, c'est que j'ai fait telle affaire. Je gagnerai autant. Quand je gagne autant, le pasteur peut calculer 10 000. Le fidèle qui travaille, je ne sais même pas qui travaille. Mais quand les choses tournent mal, il vient où Il dit non. Il dit voici ce que vous voulez faire. Oh, C'est ce qu'il fallait faire! Qu fallait faire. Je Vous n'avez pas d'enfer! J'ai commencé à recevoir les je gens! Les gens pensent qu'ils sont filles! Il reste seulement une seule personne! Et quand je reçois des personnes, personne, dis, Dieu, tu m'as dit aujourd'hui, j'aurai l'argent! Mais l'argent, ça viendra! Il n'y a qu'une seule personne! Et cette seule personne qui arrive, c'était maman présidente à cette église Et maman Misty Mama qui me vient, papa, ah oui, papa. Je vais te voir. Qu'est-ce que tu veux Et dit papa. Ah oui, papa. J'étais quelque part. J'ai vu mon ami. Mon ami dit non, il doit venir je te vois Et quand on est en route, on a appelé que son frère est malade. On avait vendu leur parcelle. Et comme on avait leur parcelle familiale, lui a pris sa part. Et sa part qu'il a pris et, doit, et chercher le pasteur qui doit donner sa, sa dîme Moi j'ai dit, tu vas où Et il dit non, je pars à l'église. Ah, Justement, je dois aller avec toi pour laisser la dîme à ce pasteur. Et au cours de la route, on l'a appelé. Son fils est malade. Voici ce que lui m'a amené. Je ne veux pas que tu dois scandaliser. Tu vas l'argent comme nous gagnons. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit Fréchissez tes genoux ici. <rire> Tu vois, c'était la prière que je peux faire pour vous. Vous comprenez quand même. Le téléphone que j'ai, j'attendais. Le pasteur. Vous commencez à dire Mais pasteur, tu n'as pas un téléphone. Non, non, je n'ai pas un téléphone. Mais Seigneur, quelle humiliation. Pour être béni, commencez à avoir celui de ton pasteur. Commencez à voir celui des invités. Est-ce que tu me comprends Alléluia. Amen. Alléluia! Amen. Il est vivant! Il est ressuscité des morts! Je priais, je, bon je priais oui avec toute onction. Le cœur est de à J'ai dit à maman: Le reste beaucoup. est là. Je n'ai pas besoin. Je prends seulement l'argent que je vais acheter le téléphone. ce téléphone a son temps. Quand j'appelle. Pasteur Dani, le téléphone là-bas, pasteur Dany, s'appelle. Alléluia. c'est quelque chose qui était de mille et quelques dollars. Et, et j'ai réussi à un montage, un montage que vous ne pouvez pas imaginer. Et quand j'ai amené la personne, j'ai appelé, allez m'attirer la personne, elle lui dit, Foyez, ça lui, pasteur, c'est que tu m'as donné. C'est beaucoup, même, même, je ne t'en ai même pas. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Et je dis la maman, tout ce que tu as ici, c'est toi aussi. Si c'était toi, <syndle> on te donne comme Pape ça. Po. Tu dois fouiller même cet argent-là. Est-ce que tu me remords Si c'était toi, oh, le pasteur ne m'a pas vu. Et la personne ne m'a pas vu. Je pars. Mon esprit n'est jamais là. Je Alléluia! Amen Mon esprit n'a jamais été eh? absent. Non, vous avez oublié c est, c est as as là où tu es, es où mon esprit est. l'esprit de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous savez, dans cette famille-là, dans les qui avait vendu le parcelle? C'est le mal la, la, la personne qui a amené les dîmes vers moi. C'est celui qui a acheté la part. Et tout le reste. Tout était évaporisé. Alléluia. Et ce, après cela, j'ai dit même son enfant qui est malade. Dis-lui, il est guéri. <rire> Alléluia. Puisque le, le cœur dire? est déjà dans là vous savez les miracles ce que tu cherches ne pas juste que un homme de Dieu fait lui forcément la joie et Dieu le reste tu ne dois pas pleurer ici vous passez là ici immédiatement. le ça comprend le principe de Dieu Alléluia Amen Alléluia est-ce que vous comprenez et nous nous voulons arriver dans le deuxième cas sans passer la, le premier. Écoutez ce que la Bible dit. Je veux que tu comprennes ce que Dieu veut. Dieu veut pour toi faire quelque, quelque chose. Prenez Malachi chapitre 1er verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit :« Lequel de vous fermera le porte pour ne pas allumer pas envers le fait Simonotel Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Les enfants de votre main ne me sont pas agréables. » Alléluia. Yes. Tu vois les enfants, tu peux amener. Oui. Mais n'est pas agréable. Dieu dit non, non, pas même les portes là. Parce que ça, les offrandes qui ramènent, c'est pas agréable. On a le appels, on a des téléphones de moins cher. On, on commence par 50. Il m'a donné les offrandes. Il danse très bien. Regardez, 500. Qui est entre nous qui peut demander Dieu 500 fois Est-ce que vous êtes là Qui peut demander Dieu 500 fois Yo, un de francs. Là. Vous êtes là. là. Alléluia. A nos enfants. Amen. Même on les donne 500. Attends, 500. Mon, ma fille. Moi, il te dira que non. Ah, là, papa. Non, ça se paie. Oui, okay. Je ne vais même pas acheter quelque oui, chose. Alléluia. Amen. Mon frère. Non, bon. Ma soeur. C'est quand L'enveloppe de 3 dollars. à 3 dollars. Quand on dit 3 dollars, c'est combien au 3 dollars, les combien 6500. 6500 hein. 6500. 6500 C'est comme ça parce que moi je connais pas la calcul. C'est 6500 papa. 6500 francs. Un chrétien normal. rien peut être de nouveau. 6500. 6500 divisé par 31 jours ça fait combien Divisé par 31 jours. Ça peut faire combien combien Mets tu as tous au J'attends d'abord. Fais ça, ça ça ta calcul. 6500 divisé, divisé par 30. 6500 divisé par 30. On peut faire. qu'il y a 30. 6500 divisé par 30. Ça peut faire combien Et ça dit combien pour toi, calculatrice, tu vas aller voir 6500 divisé par 30. C'est combien Et ça lit combien Hein Combien 53 quoi 150 francs. 150 fois par jour. Ah. Combien vous faites un calcul de combien Non ça. combien Des cent, francs. francs. Ma soeur, Mon frère. Comment pouvez être être ingrat vis-à-vis de Dieu vous voulez dire que de un mois Tu ne peux pas, tu ne peux pas avoir gagné 5 6500 209 par jour 209 francs Toi-même, tu as vois a les dettes des enfants, puisqu'il Souleve là toi Soulève tu Je suis très sérieux que je parle Si tu as encore des dettes des enfants, soulève ta toi côté d'abord d'abord ta main il y a un dollar, Et tu as un dollar, tu as que Dieu vous bénisse. Zamba Qui encore Nani Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola, yo. Qui encore Nani Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi. Que Dieu vous bénisse. Dieu a bénisse. besoin. Ça, ça c'est un une créance. Oui. Que vous devez venir de Et, se se Et désormais, que vous devez prendre ça en un en conscience. Nous ne vas pas pleurer ici à Dieu. Voici les choses qui peuvent booster Dieu de vous bénir. 3 dollars. dollars. C'est-à-dire 209 francs. Pour un mois. Par jour. Par jour. Non. Même quand tu demandais. C'est comme ça Dieu doit le faire. C'est-à-dire, ce que nous nous avons, on demande même. Tu comprends Même si tu peux travailler, si on te paye, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que tu me comprends Si tu travailles, combien de gens travaillé? on ne les paye pas. Ils sont là. On ne les paye pas. Mais si on te paye, c'est la grâce de Dieu. Hallelujah. Il me donne encore des Malachie chapitre. 13 à 4. Premier, 13 à 4. Nous devons respecter, honorer, et ce Dieu. A vu, tout ça, peut tomber, a. Dieu a besoin de nous. Ça a besoin, apostat, a apostat, besoin de vous. À La place, place de venir pleurer ici. D'abord, il y a le préalable. Dieu a placé devant vous le serviteur de ce se Partagez avec ce que vous avez. Il dit quoi? Vous dites quelle fatigue. Vous et Vous le daignez, dit l'éternel des armées. En ce pendant, vous avez amené ce qui dérobe, ce qui est dérobé, boité, infime, et ce sont les offenses que vous faites. Puis j'ai agréé de vos mains, dit l'Éternel. Regardez même comme Dieu devint. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, c'est beaucoup. Les souffles que Dieu vous donne, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous fait, c'est beaucoup. Et que vous devez savoir, quand tu n'amènes pas les offrandes là, les enveloppes là, c'est-à-dire, tu n'honores pas Dieu. Avec cette, cette enveloppe que vous donnez, vous êtes là Est-ce qu'avez-vous voulu faire du moins les vous pour payer le loyer Vous avez vu ça Est-ce que vous avez vu ça mais vous ne répondez pas. Alléluia. On fait des appels de fonds pour payer, la main, pour, pour payer le loyer ici. C'est-à-dire, non. L'argent que vous donnez, c'est ce que nous faisons aussi, le travail de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, vous devez savoir donner à Dieu. Il dit, voici encore ce que vous faites. Ce que nous dit, maudit soit. Le trompère qui a dans son troupeau un mâle et qui voit ça veut dire que le femelle, mm. et sacrifie au Seigneur une bête chétive Et quand je suis un grand roi, dit l'éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nains. <t 'en Parent Dábarate> Tu as des bonnes choses. Laisse-moi déduire pour finir. Les serviteurs que vous êtes là. Vos dîmes. C'est moi qui dois bouffer ça. Et vous qui me suivez partout là-bas. Vos dîmes. C'est moi qui dois faire ça. Tu es trompeur. Je dois. C'est de vos des dîmes là. Et les dîmes que le fidèle doit donner. C'est ce que vous devez aussi ma. Est-ce que vous va m'écouter Est-ce ne soyez pas le trompeur. Dieu ne vous bénira pas. alléluia Soyez réel vis-à-vis de Dieu. La Bible dit les petites doux, choses. Si vous n'êtes pas fidèle même les grandes <anyway> choses vous ne serez pas fidèles. ce que Dieu te donne. Un prophète Mmh, si c'est mille fois. Les 100 francs, francs. ce n'est pas pour cent toi Amen moi. Je dois avoir un bébé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'avez écouté bien? Oh, quand je vais donner non, non oh, si non, vous non. donnez ces dîmes-là, je dois manger La très bien. Mais c'est que le fidèle doit donner. Vous le mangez. Aujourd'hui, je n'arrive pas à payer le fidèle, les serviteurs, puisque vous, le fidèle, vous ne pouvez pas payer les. Vous me suivez partout dans le monde. Vous devez payer les dix pour que ces serviteurs soient aussi payés. L'ouvrier, mais il te sent. Revo nous là où nous sommes T -t Que Dieu vous bénisse J'attends que tu te mettes debout Pour voir l'obéissance Ce que l'homme aura semé Il le fait quoi Il le mentionnera Dieu merci qui vous a parlé? Oui, nous qui nous a parlé? Oui, nous Seigneur bénis le message oui, nous pour nous écouter nous. et ce qui met en pratique. Oui, nous dans nous. le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, Papa, nous sommes la à à C'est la paix à la de Jésus.